Salut à vous. Alors aujourd'hui, on inaugure un nouveau format, le format interview. Alors c'est la première, mais c'est pas du tout la dernière. Et pour le premier interviewé, j'ai choisi de faire Yuudler. Pourquoi Yodler Tout simplement parce que je vous en ai déjà parlé et c'est l'une des boîtes que, que j'apprécie moi personnellement. Et d'ailleurs, vous allez voir, j'ai voulu faire cette interview non pas comme une youtubeuse qui a une chaîne crypto, aussi petite soit-elle, mais vraiment comme une cliente parce que vous savez, moi aussi, je me pose des questions. Moi aussi, j'hésite parfois à aller franco dans un site. Et aussi, par rapport à ça, il faut savoir que j'utilise beaucoup aussi de protocoles DeFi pour générer des intérêts. Je vous en ai pas encore parlé. Je vous en parle. Parce que je pense que c'est un step supérieur. Disons que quand on utilise les sites comme YouTuber etc, c'est euh, la version la plus simple et sécurisée, parce que tout simplement c'est plus centralisé. Vous avez vraiment une boîte derrière avec des personnes réelles que vous pouvez trouver etc. Et d'ailleurs de tous les autres sites, ce que j'ai remarqué avec YouHodler, ce que j'apprécie moi personnellement, c'est que bah il y a des vrais visages. Et d'ailleurs ils ont accepté de faire l'interview. Ça montre déjà que ils n'ont pas ils ont ils n'ont pas à se cacher. Ce qui est assez rare dans le domaine de la blockchain. Et aussi normalement je devais filmer leur bureau, l'équipe et tout ça à Lausanne. Bien sûr la situation vous la connaissez mieux que moi et donc ça n'a pas été possible. Donc on a fait une petite interview comme ça avec un membre de l'équipe. Pour les questions en fait j'ai simplement pris vos questions que je vous avais demandé euh, ceux qui sont inscrits sur l'email le, et je pense que j'aurais dû le faire aussi sur Youtube mais bon c'est pas grave la prochaine fois je le ferai aussi. C'est quand même deux communautés différentes finalement. Et voilà donc euh, rapidement pour vous expliquer c'est quoi YouHodler pour ceux qui savent pas. Disons que c'est un site pour générer des intérêts. Et comme je vous le dis souvent, bon, bah, c'est très bien d'avoir des bitcoins euh, ou d'autres crypto-monnaies, mais c'est toujours mieux, me semble-t-il, pour moi en tous les cas, euh, de le faire fructifier. Il y a plusieurs façons de le faire et il y a une des manières qui est très simple, c'est de passer par ces sites-là, donc de Borrow and Land, euh, de, de prêts et d'emprunts, et j'en utilise beaucoup, je vous en ai parlé. Yodler, j'aime bien, c'est hebdomadaire. Tous les samedis, un petit email super sympa pour nous dire qu'on a gagné, euh, qu'on a généré des intérêts. Et en plus, pour ceux qui se posent la question, Personnellement, et je pense que vous aussi, ceux qui l'ont utilisé, on a gagné deux fois. Déjà, on a gagné parce que le Bitcoin a explosé. Moi, à l'époque, j'avais investi sur Yodler quand le Bitcoin, il était aux alentours des 8000 dollars. Donc, vous pensez bien que déjà, ça, ça a été gagnant. Et aussi, surtout, les intérêts que j'ai gagnés dessus se sont multipliés. Si j'avais gagné, admettons, 0,003 BTC, bah aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus cher que ça valait à l'époque. Voilà, j'ai gagné deux fois, comme on le fait souvent sur ces sites-là. Et aussi, avant de lancer l'interview, je vous rappelle quelque chose que vous savez déjà. Vous, c'est à vous de faire le choix de vos investissements. C'est clair qu'il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs manières de faire fructifier vos crypto-monnaies. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire ne pas mettre vos œufs dans le même panier et varier un peu, un peu de DeFi, un peu de centralisé, un peu ci, un peu ça. Et surtout, voilà, c'est pas du tout une vidéo commerciale. Ça n'a pas été sponsorisé, par exemple. Ils m'ont pas demandé de faire l'interview. C'est moi qui ai voulu le faire comme ça. Et je vous incite pas à vous inscrire absolument. C'est vous qui faites votre choix. C'est bien de varier. Et puis, si vous aviez des questions sur YouHodler, c'est le moment de, de voir ce qu'il en est. Bonjour, Julien. Euh, merci de nous accueillir. Enfin, merci d'accepter cette interview, surtout. Et euh, alors, déjà, deux petites questions pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait On se tutoie ou on se vouvoie Bon, oh, c'est toi, bien okay. sûr. Oui, parce que je vois qu'on a à peu près le même âge. Oui, c'est la première fois que je fais une interview, donc euh, forcément, je suis ravie, ça je l'ai déjà dit. Alors, on va commencer. Alors, euh, oui, c'est les questions donc, euh, que j'ai posées à la communauté. Alors, la première question que les gens se posent le plus, forcément, pour tous les sites, et YouHodler aussi, la sécurité, mon cher Julien Qu'est ce qui se passe? Les gens en fait, ont envie d'investir, ont envie de déposer de l'argent. Mais qu'est ce qui se passe si, par exemple, il y a un hack? S'il si y a un problème quelconque? Qu'est ce qui peut se passer dans le pire des cas? De notre côté, on fait euh, cinq ou quatre choses pour mitiguer le plus possible. Juste annuler. C'est plus annuler la possibilité euh, qu'il y ait un hack. Vous voulez dire, empêcher voilà. le plus possible déjà qu'il y, qu y ait des hacks. Oui, exactement, exactement, oui, c'est ça. Alors, nous faisons euh, tout possible pour garder euh, les fonds, euh, les crypto-monnaies dans un système de cold storage. Pour cette situation, exactement, nous avons signé un accord avec Ledger. Yes. Euh, afin de pouvoir disposer de, de leur solution de cold storage. Ça, c'est génial. Euh, alors, de cette manière, en tout cas, euh, le, en, de cette manière, les crypto-monnaies sont stockées ailleurs que sur la blockchain. Alors, ça, c'est déjà une première étape pour nous. La deuxième chose qu'on fait régulièrement oui. que nous avons mis en place des accords avec plusieurs fournisseurs de services euh, pour les solutions de cybersécurité afin de pouvoir faire des pentests tests qui oui. sont des tests où cet euh, fournisseur de services il essaie d'entrer dans notre système pour voir où nous avons des défauts des oui. dans, dans le système. Comme ça, s'il réussit à entrer on peut vérifier, rectifier et juste essayer, réessayer une autre fois pour, pour être sûr que le, le, le système est impénétrable. Génial. Euh, ces tests sont faits très, très régulièrement. Euh, comme ça, ça c'est la deuxième étape qu'on fait. Plus euh, tangible pour l'utilisateur, on a mis en, mis en place euh, la sécurité avec authentification à trois facteurs. Yeah. Ah, pas euh, deux facteurs, trois. Euh, on a essayé aussi trois facteurs, c'est okay. deux, mais il y a aussi la possibilité de trois facteurs. Et ça, c'est utilisé, euh, ça, c'est utilisé pour donner l'option de sécuriser les moyens financiers. Alors en fait, ils sont, euh, c'est comme donner une clé imaginaire à la personne. Et c'est à lui d'essayer de, d'entrer, euh, ça va être disponible. On a déjà les deux facteurs oh, okay. pour nous. Pour nous, les trois facteurs, c'est quand on fait la transaction. Et on peut aussi vérifier une troisième fois. C'est ça, c'est ça. C'est quand, quand il y a une, une transaction qui est euh, de, de quantité très grande. Et on fait aussi de vidéo vérification juste pour savoir que c'est la personne euh, c'est notre agent qui fait une vidéo vérification avec l'utilisateur la, la, la, juste pour être triplement sûr que c'est la personne on essaie de mettre 100%, mais seulement pas nous hein. c'est aussi toutes les autres mmh. euh, toutes les autres entreprises dans ce dans ce, euh, dans, ce, euh, dans, ce dans, dans le crypto et dans le tech si, si. ils ont ils ont ils essaient de mettre 100%, mais c'est toujours 99.999%. Oui, oui, oui, Non, je sais. D'ailleurs, ça, c'est une crainte... Oh, uh, by the way, we can switch in English, if you prefer. My English is not perfect, for sure. Well is my French bad? Should non, I No no no, your French is very good but it's very good, very good. So <laughs> no, okay. C'est bah, vraiment super. They're non non mais c'est vrai que c'est super pour okay. bah pour la communauté et euh, non non non, j'ai dit ça comme ça. Euh, ce que je voulais mm -hmm. dire, c'était quoi OK, pour la sécurité, ça c'est super que ce soit en backup dans les clés privées. Je sais que la plupart des sites font ça aussi parce que c'est le, le vrai rempart. Contre les, les hacks, bon, déjà, on a, on a des autres choses. Hein, juste pour, juste pour, euh, juste pour finaliser. Pardon, euh, je vais couper la parole, Mais non. mais on a aussi euh, la possibilité d'avoir une surveillance 24 heures sur 24 de part de notre tech team et ça, c'est déjà beaucoup parce qu'il fait des sacrifices, il essaie de se diviser entre eux pour prendre les horaires. Euh, Vérifier que le système est, en, est surveillé 24 heures sur 24. Ah, super. Et avec l'accord de Ledger aussi, on est assuré contre la criminalité. Alors en fait, l'accord, la, on bénéficie d'une assurance contre la criminalité mise en commun, qui personnalisé est personnalisée par Ledger Vault, okay, qui est sur okay. les cryptoactifs détenus. Dans notre système jusqu'aux 150 millions de dollars. C'est-à-dire, ça veut dire qu'au pire des cas, de toute manière, il y a des garanties. Si par exemple, je, je touche du bois, n'importe, hein, j'ai du bois partout. Moi mais... aussi. <rires> <bon, rires> ça, ça veut dire que quand bien même, je ne sais pas, moi je perds 1000 euros ou quoi, et vous avez des garanties avec Ledger, avec vos partenaires et vous-même qui font que potentiellement je serai remboursé c'est ça c'est ça que je peux comprendre ou pas exactement, exactement. l'assurance couvre pour être clair pour être transparent, l'assurance couvre différents risques notamment les risques sont le, le risque de vol par collusion ouais. et de vol de clair privé par, tier, par des tiers ouais ainsi, que, ainsi que en cas de violation physique de la sécurité du matériel. Alors comme ça, sur trois niveaux, les trois grands aspects, on est couvert par cette science, au ce moment. Euh, ça, c'est, on peut dire, une garantie, euh, mais c'est aussi une, une possibilité de donner de confiance à l'utilisateur. Oui, ouais, ouais, ouais ben, bien ah. sûr, bien sûr. Surtout que dans ce domaine-là, bien sûr, on a besoin de sécurité. Les gens veulent placer leur argent, c'est la chose la plus. Enfin, euh, c'est ce qui leur, les terrifie le plus. Bon, ben, bon, moi, j'avais lu hein, déjà sur. Euh, J'ai creusé un peu vos, ce que vous faites et je savais qu'il y avait cette garantie-là, Ledger, etc. Mais euh, c'est vrai que ça rassure encore plus. Bon, ça déjà, premier point génial. Euh, ben, on, on peut passer à la deuxième question. La question qu'on se pose aussi, les personnes qui découvrent en tous les cas UO de euh, par exemple, ils se demandent euh, comment, comment on fait, comment c'est possible d'avoir euh, des intérêts sur les crypto-monnaies jusqu'à 12%, 12 comment vous faites Qu'est-ce que vous faites avec, avec, avec l'argent des gens qui déposent? Alors, euh, je suis obligé de dire qu'avant ça, avant que je, je réponde, euh, il faut que je clarifie qu'il est important de souligner qu'à ce stade, ce service n'est pas disponible pour les utilisateurs suisses. Euh, notre stratégie envisage la possibilité d'avoir une licence qui nous permettra d'offrir les contenteraient également pour nos utilisateurs suisses. Dans Alors, cas. oui, exactement. Ça okay. euh, serait important de préciser pour ce moment. Euh, pour, nos, pour, nos, pour nos autres utilisateurs qui ne sont pas suisses, franchement, pour, pour, euh, par élimination, ils ne sont pas suisses, euh, nous les récompensons sur une base hebdomadaire. Ouais. pour avoir placé des crypto et des stablecoins dans leur wallet. Yes. Euh, alors, c'est seulement pour les crypto et les stablecoins. Les bénéfices qu'on réalise oui. euh, sur, nos, sur, nos, sur nos autres services qui sont le, comme les loans comme le, tous, nos, tous, nos, tous, tous nos autres services. Euh, le profit et le bénéfice euh, nous permettent de contribuer au système de récompense. Alors, pour nous, l'intérêt, ce n'est pas un intérêt, c'est un système de récompense juste pour, parce que vous avez mis le crypto et les stablecoins dans votre U-Hodler euh, Wallet. Oh. Euh, le calcul de la récompense dépend du montant des fonds placés dans le wallet. Euh, ça n'arrive pas de, de, de, de, de DeFi ou d'un de, ou système où, où on utilise les dépôts des clients. Ça, ce n'est pas possible légalement. Alors, on, on nous utilise notre propre profit et bénéfice. Yes. L'argent qu'on fait des autres services pour régénérer le système de récompense. Yes. Euh, C'est juste oh. une question de mathématiques. Ah, « euh, Oui, bah, maintenant, on sait comment vous fonctionnez, c'est très bien. » euh, et, et donc, on peut passer à la question suivante, si ça ne te dérange pas, Julien. Ça, c'est une question qui est vraiment beaucoup, pas mal de fois revenue, parce qu'il y, y a des personnes qui sont encore novices euh, dans les crypto et qui n'en ont pas forcément, mais qui sont intéressées par le, les intérêts forcément. Elles se demandent, est-ce qu'un est -ce qu jour, c'est prévu qu'on qu puisse en fait, déposer directement par carte bancaire euh, donc des euros, et ensuite les échanger ou, euh, ou, ou, ou non, vous n'avez pas prévu de faire ça encore. Le prochain grand projet de YouHodler de est mmh. d'essayer d'obtenir toutes les licences nécessaires pour faciliter l'accès pour les clients. Oui. Alors, ça arrivera une fois quand, que, quand on aura les, lic les licences nécessaires. Qu'on euh, fait sortir euh, le carte de crédit. Euh, je ne peux pas dire beaucoup sur ça, euh, malheureusement. Oui, oui, oui, c'était trop tôt. Je juste peux dire euh, qu'on a fait de grands progrès. Euh, je pense que je peux arriver à dire aussi qu'on a signé un accord avec un organe de révision. Euh, qui est en Big Four, mais je ne peux pas mentionner qui. Que... Euh, justement, j'avais lu, lu vous, vous avez écrit un article dessus euh, sur, je sais que vous cherchez à avoir, enfin, que vous êtes en cours pour avoir eu la licence en Suisse, c'est ça, si je ne me suis pas trompée, mais que oui. de toute manière, en attendant, vous êtes quand même euh, régulé, déjà vous êtes basé à Chypre, je ne sais pas si c'est Chypre ou... Oui, oui ça. exactement. Voilà, exactement. et vous avez quand même euh, l'autorité financière FINMA, c'est-à-dire que vous êtes quand même régulé par une, par une instance, même si votre objectif plus tard, c'est d'être régulé en, en Suisse, par exemple. C'est ce que j'ai compris, c'est ça. Oui, alors c'est juste pour clarifier, ça c'est une période transitoire. Je oui. n'est pas exactement coup. En, en Suisse, c'est ça, c'est une période transitoire. Euh, qui est en bénéfice de cette période transitoire, pour ce moment. Mais le projet est plus grand que ça. Oh, Alors, alors euh, je suis une house. Je suis un avocat dans l'entreprise pour une raison. Pour, ah, ah, t es, t es, au fait, es, c'est vrai, on ne s'est pas présenté, tu es avocat Oui, alors moi, je suis juriste. Je suis juriste euh, euh, euh, euh, basé à Lausanne. Euh, en fait, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Julien Je m'appelle Julien, euh, Julien Grec. Je suis juriste, conseiller juridique in-house de Urodler. Je connais déjà cette entreprise avant que je suis arrivé ici. Je connaissais déjà le, les services et les produits qui sont offerts par Urodler. En tant que client euh, <rire> Oui, oui j'étais avant client aussi. Ah oui, mais c'est <rire> juste... C'est juste ça, mais je n'ai pas beaucoup d'autres à On va pas pouvoir passer à la, à la dernière question, hein, finalement. Euh, J'ai eu pas mal de retours, moi, personnellement, euh, du fameux concours Tesla et les gens me demandaient s'il y allait avoir. De... Parce que ça incite, forcément, ça donne encore plus envie bah, de participer, etc. Et c'est un beau cadeau de votre part. Qu'est ce qu'il qu y en aura d'autres? Peut être pas des concours aussi gros, peut être pas une Tesla. Mais est ce que vous allez faire mm -hmm. d'autres concours <rire> comme ça? Alors. Ça, c'est une très jolie, très jolie question, parce que pour répondre directement à votre question, oui. euh, ça ne dépend pas de nous. Okay. Tout, dépend, tout dépend principalement euh, des entreprises qui acceptent ah. l'existence de Bitcoin et son potentiel. Euh, Tesla, ils ont reconnu que en fait, le Bitcoin est une réalité. Reconnu et validé est validée, oui. oui, est validée que bah, par validation, ce n'est plus une, une oui. chose universelle, mais eux, ils, sont, eux, ils ont très, très bien reconnu ça. Euh, la première étape pour cette évolution financière est comprendre que le bitcoin est là pour rester et que les grandes entreprises prennent l'initiative de reconnaître ce potentiel. C'est la même la chose que Tesla a fait, franchement. Ouais, Alors, ouais. Euh, ce type d'initiative, euh, euh, quand je dis initiative, c'est l'initiative de Tesla. Oui, oui, oui. Ce type d'initiative nous motivera toujours à lancer de nouveaux concours comme oui. celui que nous avons lancé pour Tesla. En gros, tu nous dis que euh, si Apple, demain, accepte les bitcoins, vous nous offrirez des Macs. C'est un peu très courageux ça, mais l'idée peut-être que c'est ça parce que bon, notre objectif est que on peut utiliser notre bitcoin pour aller au restaurant pour, euh, pour, pour, pour, pour pour faire nos achats nos achats quotidiens de quotidien ça ne sort pas pour faire notre achat de tous les jours quotidien oui tous oui jours, oui exactement pour pour, pour, pour pour avoir une situation où le Bitcoin est devenu une réalité euh, quotidienne. Euh, grâce à, à les grandes entreprises qui ont qui sont influencé notre vie quotidienne, qu'on oui. peut faire cette entrée et euh, que, que le Bitcoin peut entrer notre vie quotidienne. De toute manière, plus il y aura d'entreprises, tu veux dire, mainstream, de tous les jours. Quoi. De... Oui, oui. oui. Le jour où l'épicerie, le, le, il commencera à mettre « Bitcoin accepted » sur sa porte, j'avoue que ça veut dire qu'on aura fait un grand pas. Mais bon, on, on avance en tous les cas un peu plus. Non? Oui, exactement. Et le Tesla, c'était l'exemple le plus clair, parce que ouais, c'est ouais. un plus mainstream qui va devenir sur mon mainstream dans les prochaines années. Euh, bon, là, on s'égare de l'interview, mais il y a beaucoup de gens qui disaient que Musk, il a fait ça par, euh, par souci commercial. Il s'est dit comme ça, les crypto millionnaires qui commencent à avoir de plus en plus vont vouloir acheter ma Tesla. Apparemment, c'est pour ça qu'il aurait fait ça, le... parce que ça reste un businessman hyper intelligent. Oui, il est, il est hyper intelligent aussi, mais je pense qu'il sait, il a compris le la technologie. Oui, oui, ça, c'est clair. Non, ça, c'est clair. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup citer notre CEO aussi, Ilia Volkov, qui a dit une fois, euh, plusieurs fois dans, une, dans, dans le domaine public, il a dit ce n'est pas une révolution. C'est une évolution, l'évolution monétaire. Écoute, on a répondu, tu as répondu à toutes les questions, enfin, les plus grandes questions qu'on se posait. Si tu as quelque chose à ajouter, c'est le moment. Je, vous, je voudrais te, te le remercier beaucoup pour l'opportunité. Alors, c'était vraiment une très grande opportunité aussi pour moi. Bah, c'est super sympa et bien sûr, c'est réciproque. J'ai Vraiment, bah déjà, j'aime bien l'échange et euh, je trouve que aussi de, de la part de YouHoodler et de, de toi, de l'équipe, vous êtes transparent et ça, c'est au, au fond. Au fond, je vais te dire quelque chose, euh, Julien. Le simple fait que tu aies accepté l'interview, pour moi, euh, de montrer un visage, de d'accepter, ça, ça veut dire beaucoup dans ce dans ce milieu-là, parce que tu sais comme moi que et donc voilà, rien que pour ça, je trouve ça génial. Exact. Euh, pour ajouter à ça, les utilisateurs en général, qui vont sur le la plateforme, ils peuvent voir tous les documents nécessaires. Sont oui, plus en plus. Oui, oui, oui, oui. Et ça c'est ça c'est une chose que que franchement c'est pas pas unique. Unique dans le domaine, mais c est, c est, je pense que c'est rare dans oui, le oui, oui, oui, oui. Franchement, moi, moi, le premier, je suis fier d'être euh, informé oui. par, peut-être un peu plus. Oui, je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, donc, je te remercie, Julien. Et to the moon. <rire> to, the moon <rire> <Oui>. <rire> Allez, to the moon, to the moon. Voilà. <rire> si. Bon, voilà, l'interview, c'est fini. On a eu des problèmes un peu techniques. Le micro n'était pas terrible. Je suis désolée, mais c'était la première fois. Je vais m'améliorer après. Et euh, donc, voilà, je vous attends pour d'autres vidéos, d'autres interviews aussi. Et euh, je ferai aussi des interviews un peu plus euh, lambda. C'est-à-dire, j'aimerais bien interviewer, par exemple, des membres de la communauté qui ont des stratégies ou quoi. Voilà, petit appel, petite bouteille lancée à la mer, si ça vous intéresse. Call me. Allez, ciao.